Ce qui m'a animé dès le départ, quand j'avais 18-19 ans, un peu la première année de faculté, c'est la connaissance et le désir de Dieu. Être dominicain, c'est vouloir connaître Dieu, désirer Dieu et faire connaître Dieu. C'est en, en trois mots ce qui a été le, le vecteur principal de ma vocation dominicaine. Et tout le reste lui est subordonné.